Amigos, aujourd'hui, on va faire un speedrun de euh, Find the Simpsons sur Roblox. Alors, euh, je vais reverse parce que là, j'ai tout trouvé. Allez, je ferme tout comme ça, je suis bien concentré Et Reset. Reset, j'ai dit. Allez, on commence. Et vite. Les rouleurs comme ça, je suis cheaté Je suis un peu Gucci, tu vois un peu comme je petit, witch gang que je commence je vais prendre la clé qu'elle a hop je me colle à la télé euh, ici il y a barre il y a marge plutôt euh, ok ok ici il y a donc marge s'il y a le chien je l'ai pas pris je peux directement rentrer là pour lui Et euh, là, il y a un mec, ouais, Craig craque des Hop, je Je prends Maggie. Je prends lui, Bart. IT, l'école. Je suis dans la chambre de, de euh, Lisa. Je prends Lisa. Je joue l'église. Je bug, c'est très gentil ça de bugger. Je bug ça. Je prends lui, boum. Je suis juste là, je prends la golden key. monte. Boum Oh Hugo C'est moi Hugo en plus, même... Ouais, voilà, viens de... lol les gars, Name reveal, ça mérite un abonnement quand même. Abonnez-vous. Faire plus de parcours. Abonne Abonnez-vous pour plus de parcours, les amis. Oh, wesh. Moi, je vais juste faire speedrun de parcours. Oh. Merde. hop. Oh. Frérot! Oh. Putain! Et vas-y, j'en ai rien à foutre! De... Ok, strong marge! Et je remonte, merde! Non, non, non, non, non. Ça, ça fait pas du temps, ça! Faut faire un de toute la maison! raté non non non non oh il se cochon ouais, je... ouais. Okay, je pense que je peux partir euh, je vais me transforme en bar en bar ouais bar on va pour après c'est fait vite je reprends mes rollers et okay, je vais aller à, à la maison de en en Dog. Hop, hop là, je prends Radio Smagliberti, et la police qui arrive. Je prends Mister Burns, je prends Smacer, je prends le Dingo Ming, hop, pas le Dingo Mingo le chemin original, ça va. Boum boum, on prend la clé rouge, la clé rouge, j'ai dit okay, bon, j'ai la clé rouge, je peux descendre comme ça. oui, oh, oh, oh, j'ai la clé rouge Je vais sauter là. Merde, je crois. Une grosse merde. Voilà. Rien, On va un train de homme, oh, sexe. Homercraft. Ok, je, me... je vais là. Je prends le coco. et une jack. Hop, les. Je prends le du route Maggie. Il n'y a que dalle d'autre, hein. Ouais, allez. Je qu'elle de... merde, je crois qu'il y avait un truc. <rire> <rire> non, ok, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on perd juste un peu de temps, c'est pas grave. Donc, si le temps c'est précieux. Du coup, là, on va prendre la police. Je vais faire du bowling, allez. Je conduis sur le passage. Je gérerai à la maison des plunders Je conduis. lui yes. je suis sur le Là, ce petit con Ça peut perdre du temps, ça ça, ça, ça, ça fait du perdre du temps. C'est pas, 1, 2, 1, il faut faire 5 strikes pour avoir un bonus. en plus plutôt. Merde, j'ai arrêté. Non, oh, j'ai quand même fait un strike. Je sens que, que j'ai de la chance là. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est comme si je venais disais un strike avec un sport cathode. Parce mais je me sens que j'ai de la chance. Merde, non, non, j'avais un mais Mec, j'étais quasi au milieu. Strike, allez, allez, allez, allez. Vite, vite, vite, vite. Encore un strike. Allez, dernière, dernier. Dernier strike. Première bowling, my ball. Allez, allez, allez, allez, allez. Non, non, non, attends, attends, j'ai raté un truc qui sera important pour la suite. Je prenne la futuriste box. Futuriste box. Je vais aller chercher une dans le, dans le centre nucléaire euh, là. Gunter Burns. Jolly Stripbox. Mm -hmm. Man. Non, non, non, faut pas perdre pour temps sur ça, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, je prends lui. Je prends lui. Je saute. là on va prendre celui-là qui est sur la cam, là. J'irai là pour prendre ce, celui qui sont sur la cam. prends Grimes. Boum. Les lignes euh, ouais, là j'ai le truc pour. Euh, j'ai les rollers pour que pas. Si je prends avec la cuillère de l'Omer. Si je prends Omer oh, Scoop. Je peux descendre. Que là, ici. T'as déjà fini le Nuclear Center. Enfin, après, je crois que c'est Ouais, non, on a tout. 8, je vais vous le tourner du film. Euh, start. Boom. La lune, la lune. Oups. Oups. Oups. Oups. Allez, allez, allez. Oh, on va perdre. Je vais à l'église, boum, boum, Jésus, allez hop, on a Jésus-Christ, quoi oh, parce que Jésus-Christ, c'est pour ça que j'ai l'ai tu vois, je sais où est ce qu'il est parce qu'il a crié le con, oh, vas-y, euh, je veux... ouais je peux aller à l'école, hein. ok, ici il y a le mec là, oui alors, ici, on va prendre le visa crazy. On prend uh, house, Bart. La clé, on on passe par la fenêtre. Lisa visage de la mousse, la prof. Pour aller à l'école de base, alors, j'ai pas la clé. Non, non, non, non, alors non. D'abord chez les Flanders. Allez, ah, sinon, faut bon, le là, il y a l'enfant, hop. Il y a l'autre enfant, il y a l'autre gosse. Ouais. La Allez, c'est bon. Maman va à l'école. J'ai pas appris celui-là. Je seul. Boum, boum. Hop, hop. Et le principal. En fait, il y avait un truc, le principal, que j'ai raté. Mais... C'est juste un point pour la C'est ça Oh la peluche. En fait, tu la glace. Et... Et là. Les onze bars, je prends juste le bus, hop, hop, hop, hop, hop, Hop là, d'artonaire. J'ai le lit là, le trou. Euh, la pomme, bon oh, attends, je vais pas la scream, je, je skip. Non, on a fini pour ça. Je veux pas te prendre. Oh, je vais crash. C'est bon, bon, bon, bon, bon, je vais pas crash. le moment de crash, là. Oh, je suis déjà à 80 il me reste déjà de moins que ce n'est. mais on est où Ah Non mais tu vois ah, que je l'ai pas pris. Dans le là voilà. il faut que je monte je prends comme ça hop et ça dort même la samba et là je sais même pas c'est qui et donc c'est pas grave on s'en fout de savoir c'est qui hop on va prendre le petit euh... cartman ok j'ai mis ouais Allez, allez, allez, allez, allez, allez! Et maintenant, je vais au noche. Allez, on va au noche. Euh, je vais commencer par aller derrière, puis au-dessus! Après, je vais aller à l'intérieur! Ah, non! Avant, je vais là! Et puis, je passe en même temps! Pour aller euh. Ouais. Fait une sled! Première Santa Claus! Boom! Arrête de me tirer dessus, petit chiant, voilà ouais box elle Il reste que une sur Xbox en plus. Euh, je crois, ouais, ouais. Non, mais il au est aussi moche. J'aurais fini, ils sont même pas derrière le cinoche et Boum est mon chat qui me fait chier. non non arrête, arrête ça arrête tout de suite Et les trucs, ok. Là, c'est. partez si vous voulez pas avoir un spoil, parce que ça y la série. Oh je là. là. faut bien faire gaffe à pas se, à pas se -soir après, parce que sinon, tu le re regardes pour rien. Là, c'est une petite animation scratch qu'on peut même pas. Je même. Je ne suis, suis pas sûr hein, mais je pense pas qu'on puisse la skip. Scratchy et Ichi. Maintenant je monte. Il a le laser. Boom. Là, au laser. Maintenant je descends et maintenant je prends la future bon Maintenant je veux toujours pas skip. C'est une scène assez longue, c'est chiant. Okay, je mettais au comic book directement je vais derrière avant d'y aller je vais peut-être faire euh, ça non je vais pas y aller tout de suite ça va changer de la map non d'abord je vais prendre tout ce qui change oh vas-y la fleur je vais faire euh, tout ce qui change pas euh, je ne sais pas quoi. quand je dois aller Parce que si je me suis on va me dire Ouais, tu t'as touché et tout. Je sais pas, j'ai la haine. C'est un truc comme un cheat quand on est parti, comme ça. Ok, tu te jettes, donc ça, ça. Et là, le petit bonhomme là, comme Tinson. À la maison Donc on va aller à l'étage prendre les Président, qui est d'ailleurs l'un des plus rares je viens de préciser ah oui non il me manque le pan bon. ok euh, moi, je vais le prendre tout à l'heure il mais... dépêche dépêche dépêche, dépêche. Je vais pisser dessus, mais bon, pas grave. Mais c'est pour un record du monde, pas grave. Je ne vais même pas le faire, le record du monde, mais bon, pas grave. Au moins, j'aurais tenté. Je vais peut-être m'entraîner et, et re-essayer. Hein. Là, je suis déjà à sens euh, 1-8. Je... ne pas ni Ouais, là je, là je suis en train après. Donc là, c'est pas moins du Il y a c'est tout ça. Voilà, Adil part. Ah, c'est par là, là il est bien mort. Donc, il est pas mort vu qu'on doit encore trouver les autres. Mais bon, pas grave. Je suis aller Et On va vas-y. Je ne sais pas, je ne sais Deux je sais Je Je ah, Je crois que le créateur de, de, de Simpsons, du coup de euh, moi aussi un truc ça. Ça. je l'avais pas J'ai flyboard, j'ai vraiment besoin de J'ai la board, on est en chambre. Merde, merde, merde, ça fait plein de Je vais à la station de police. Go, go, go. Les bouquins ne veulent Snake. Le chef de l'île. Le Mon, mon ascension. Oh mon Dieu oh, mon... Je Celui-là. descend la de Ok, je me dépêche. Je perds du temps qui sera après utile pour euh, en gagner, donc c'est pas grave. Euh, J'ai ton oui. Je descends direct. Merde, merde, merde, merde. Vite, vite, vite. Simpson House. Lui, il y a encore un mec. Euh, on n'allait pas faire cette dernière fois Il y a encore celui qui tombe là-bas. go go go go go je vais pas ici maintenant je reviens moi un je suis déjà son mec mais... parce que quand j'étais petit je faisais tout le temps genre euh... ouais regarde je fais des... oh, la... oh je connais les questions donc savoir. J'étais tout le temps genre que j'étais dans un speedrun. Je ne pas connais de drink, Je fais tout le temps genre un vrai speedrun officiel et tout. J'ai je n'ai jamais fait de vrai speedrun. Je pense que j'ai fait une fois un speedrun, mais d'accord, trop con. Je pense que je ne pas vu, mais il me semble que si... Merde, j'ai mal écrit. Voilà. Je prends les deux. Là, c'est de là. Je suis là Voilà Un ah, okay. Ici, il faut que je me donc C'était là, là. Là, là. Et puis... Euh... C'était bien. Oh, oui, c'est bon. Les de Hop. De famille, ici ensuite je dois cliquer là, faire mon smart homer, c'est bon, je vais finir. Il faut aussi ici, oh merde, merde, dis quoi. je m'en cours, je m'en suis sur le je cherche, mais non, non j'ai déjà fait, là, il y a tous les trucs chauds, merde. euh. J'ai pas été là, j'ai pas été là dessus j'ai pas été là Il y a un du bouling, c'est vrai. C'est du parcours. C'est du vrai parcours. C'est Ils vont pas le regarder, c'est chiant, il apparaît non plus. En plus il apparaît tout le temps de toi et tout. Mais t'as juste à l'avoir pour toujours une vision, une vision, une et... t'as dans à verres, mais je ne sais je me dis pas, pour revenir à un meilleur endroit. Là, par exemple, je suis mort à cause de lui, parce qu'en en fait, ton écran il tremble quand il est là. Quand tu regardes, ton écran il tremble vas-y mec tu dois... Je sais pas d'où elle le d'un copoyant, mon mou. J'ai déjà des la prochaine vidéo, parce que j'ai plus les bonbons. Moi, je suis là pour les personnes. Bon, après, je ne crois pas les mots. C'est difficile d'avoir toutes les personnes à mon mou. J'ai <ride> allez, je me Je les Je ne peux pas me un autre moment. tu trop près de, bah, de ma et fais un gros screamer. chiant les yeux. Et c'est mieux. Une... Je un 정확. tu vois, là, là, par exemple, je vais devoir retour, retour, retourner au tout début, bien évidemment, je perds pas, hein, c'est pas tout ce que j'ai fait, mais c'est c'est chiant, parce que je retourne au spawn et on peut quand même pas se pépé dans la zone d'alouïde. D'ailleurs, le pépé est interdit dans la zone d'alouïde, on peut même pas l'utiliser. Ouais. Il y a D'ailleurs, c'est là. Boum. Je vais me retrouver dans 10 minutes euh, à refaire. <rire> ça, je Ça, ça va être chiant, ch à mort, ça! J'ai la Après, ouais, après, je vais lire les descriptions et les indices. Enfin, plutôt les indices, parce que la description, j'en ai rien à foutre. Les descriptions, euh. Il y a un truc où la description elle-même c'est l'indice, mais tu vois la description, tu peux pas la voir, c mais t'as pas débloqué le personnage. Sauf oh, pour faire un personnage. Et c'est Matt, c'est le créateur de Homer Simpson. Créateur de Simpson. Allez, si je me casse, on oh, va cette zone. Cette zone, c'est de l'attente en fait. à ton trop Oh non c'est le fait. Donc, je vais essayer d'éviter les ondes des hommes parce que la flemme de fight. Oh non, trop. En plus, ils sont, ils sont tellement trop. Ils peuvent le E aux ailes. l'œil de merde! Je regarde parce qu'il y a des bonbons. Je crois vraiment qu'il faut que je les batte. Il y a un bon là. Eh! Hey Il faut que je les batte. Vas-y, allez. Faut vraiment... En fait il faut vraiment que j'arrive avec toute ma vie quoi, pour avoir les Ça C'est chiant. Si jamais t'as pas vu ta vie, je te jure, c'est quasiment impossible. Hein. Du coup faut que j'évite de perdre. Faire... Faut que j'évite de me faire attaquer. Dans mon parcours, c'est impossible de pas se faire attaquer. Même là, frérot, je regarde en bas, il me saute dessus. Bon après il m'en reste là. Il me reste 20, si vous nommez. J'ai perdu un petit peu de vie. Ça ne devrait pas le faire. Mais même pas. Même pas. Je faut vraiment perdre zéro. Bien étant pro-PVP de la mort qui tue qui, qui a fait 5 mois de PVP. Et consécutif. La base. Je pense que c'est vrai. I don't care, je m'en fous. Je commence à parler en anglais. T'es mort. I don't care. I don't fucking care. Yeah. Yeah. Ça de merde. Il quoi bah, Il me manque euh, ce Noël. si je vais faire des jeux comme ça ouais si je vais faire des jeux finesse au moins mes free admin ils marchent mal, free admin y a personne qui joue, hein. non en vrai moi j'ai bien développé tu vois, j'ai pas juste fait une map ou free admin et, et puis c'est moi j'ai fait plein de maps et tout, travaillé, et puis travaillé, bon, je commence à rager, ouais. 1 un et, et yes. O. Allez, on va se battre. Allez, allez, allez, on va à la fin direct, direct. J'ai plus beaucoup de vie donc euh, t'as mes du perd j'ai la haine. Ça me fait du il Non, y'a rien. Ça regarde bien partout. C'est bon, allez, je mets le suis Je vais ma vie déjà. Bon, allez, écoutez, Karl il est parti au boulot. Ok, dans bah, tous les endroits il y a du boulot. Mosbar. Voilà, qu'il okay. est. Au magasin. Voilà. comic book Il n'est pas ici. La non, il est pas là, c'est sûr. Dans le bureau du principal. Non, il est pas là, c'est là. Non, c'est je, j'en je ai pas raté, c'est sûr. Euh, bah, Alice. Ah, pas fraude, j'y suis allé c'est D'autres voilà. cross-tiberger. Moi j'ai beaucoup j'ai pas beaucoup été là, mais j'ai plus de personnes ici il n'y euh, a rien de, Il n'y a rien du tout. Bah on sait qui est déjà d'être dit Carl Carl Carlson. Mais je le connais pas moi. A la limite, je sais même où c'est travaillé, tu vois, genre, j'ai pas. Hein, je regardais beaucoup. Moi, je, je regarde vite les Samsung, De temps en temps, mais. Le truc, c'est que je sais pas vraiment où regarder les Samsung. Je sais pas vraiment où regarder. Du coup, je connais quasiment rien. Parce que je sais pas où aller regarder. Vas-y, combien c'est au centre nucléaire. Jure, je pense que vraiment. Personne. Sa description. Euh... Merde, attends, attends, j'ai pas mis heure, de numéro depuis le début. Sa description, du coup, il, il, il, il est noir. Tout ce que je peux vous dire. Je sais pas, je le connais pas. Je l'ai jamais vu moi sur Instagram. Un... Je ne coco pas je trouve. Il l'ai déjà vu vite fait dans, dans un arrière-plan, tu vois. Oh, il y a... Oh, mais celui-là, je... même sur mon... Au début, je ne l'avais pas trouvé, même sur mon... Principal, hein, sur, mon, sur ma première sauvegarde. Ah, je crois que en fait, j'ai dû l'avoir ramassé en vouloir regarder à travers les murs, en fait. Parce que des fois, je regarde à travers les murs pour voir s'il n'y a pas des trucs, tu vois. J'ai trouvé comme ça. Voilà, voilà. j'ai Omer. Je... Vas-y, je passe au prochain et on, on repassera sur lui après. Parce que j'ai aucune idée qui... ah, ah oui, euh, la fleur euh, maison des Flanders non non c'est là-bas je crois une fleur oui il y a personne vite pas peur. sous Il de guide plutôt. Ils sont là. Et boum, Magic part Ok, alors, prochain. Viande champion. champion Ah oui, oui. On oui. euh... aller au pour aller derrière. Des guides. Des. Je oublié le prendre -là. tu vois. Là. Voilà, bande champion. man. Ok, je sais exactement où ce qu'il y a, je souviens. Parce que je l'ai eu il y a à peine 3 heures sur mon compte principal, sur ma première Voilà, voilà, là, il est là sur son épaule. Donc, En fait, il est petit comme la collection. Super les zigzags, Ah oui Je ne suis pas sur le euh, ça, ça, je sais comment on les a. faut que, attends j'ai pris une autre. j'ai pris ou pas le. Comment c'est, moi je sais, oh c'est loin. loin, à mort, c'est au niveau de la montagne. on va acheter ce secret. non ouais, mais faut qu'il faut prendre. On a lui, on a ses deux sœurs, plutôt. D'ailleurs, j'ai pris le futur. Suis... On peut trouver dans la montagne. Ah, mais oui, oui, je suis con, moi aussi, j'ai pas appris. ici aussi. Ici, ta le futur Il Là, t'as les faux. On va on... on... on... on... on... Voilà, là, t'as il faut galérer pour avoir les deux sœurs. La chérie ok Ah oui, euh, aussi c'est euh, au la maison des Simpsons. Voilà, il y a le truc du skateboard. Là on en a deux je ne sais plus. je n'ai rien en foutre dans le large parcours voilà parfaite ah oui dans la maison des flanders c'est un truc c'est ici dans le monde oh c'est là mais comment on me bat déjà c'est ici c'est ici même ça j'ai déjà c'est là ouais ouais ouais ouais, ouais c'est juste là plus... non j'ai plus non non non non non non non impossible impossible que je sache. ça c'est ça c'est par ah oh, non c'est là c'est vrai il y a la clé verte, plutôt il y a un mec dans la voiture en il ah oui, c'est comme ça du coup qu'on a euh, le bar avec les rivières. Ici. Voilà, et le Barth. J'ai oublié de si prendre ici dans la chambre à l'ami. Et à la mère, et à la mère décédée. Ok. Bartholomew, ok, ça je sais exactement ce que c'est. Soit au magasin, soit au bar. Qu'est-ce que c'est dois le Je clique sur le téléphone et il n'a pas Il prend le téléphone. Il va Ok, et disco tu. Il y a la disque partie sur moi à Thunder's House. Quoi Il me fait 10 sur la maison des Flayers C'est mon dernier Non, ouais, il m'en manque 3. C'est des plus beaux. Parce que si j'ai tout. Ah, d'ailleurs, il y a un nouveau. Il n'était pas là tout à l'heure. Alors, c'est quoi tu dans la maison des flammes Il refouiller tout le monde. Tout le... Il le... le... est une fête Je crois que c'est sur la photo. Je peux dire où est-ce qu'il se traîne dans une photo. Sinon, je ne vois pas comment il est dans une fête. 100% il est dans une photo, comme ça On oh, essayer de regarder à travers les murs Oh putain je dois les couper. ATTENDS Sinon je me sur pause hein. Je peux mettre le reste C'est juste je si pas Déjà je suis à combien de temps cool déjà de ça ça Je suis à 50 minutes, le mec je l'ai pas, pas le record Bah vas-y les gars, je mets sur pause. Hein. De toute façon j'ai pas de record du tout. Je reviens après. Ah putain Je me suis régalé putain. Oh s'il te plaît, par contre, je crache pas avec c'est chiant de cracher. Non, c'est bon, je ne cherche pas. Bon, du coup, ouais, j'étais en train de chercher. Il s'est ma disco party, sans mourir les Flanders House. Je suis à la maison des Flanders, hein, je suis pas sûre. Je peux y retéper. Je vais le tour de la maison. Jamais, c'est jamais. C'est fait dalle. Je le toit ou toi, ou comme ça, non là voilà, il y a la voiture mais il n'y a personne pour des voitures de temps et tout que dalle personne non, pardon je dis pas que je vais perdre 50 minutes de rush à cause de ce mec <rire> je suis déjà 50 minutes ok normalement mais moi rien je vois dans le poisson mais je sais que j'ai vu un mec dans l'ancienne version faire 20 minutes même s'il si y a eu 20 mecs en plus, il y a quand même moyen de faire beaucoup mieux que ça. Et je vais commencer à regarder à travers les murs comme ça. Oh, mais bon, je vais regarder à travers les murs. Par exemple, il est pas de choix. Non, plus il est pas mal. Oh, attends, je crois que je l'ai trop. Ouais, ok, c'est bon, allez. Je l'ai. Oui Ça que tu... Ok. On remonte, on Vite, vite, vite. Ok, il y a. Il wait for the end of the bar. Show. Ok, donc c'est au. Ouais, c'est là. C'est là-bas que le mec qui fait du rap. Le Bart fait du rap. Il doit être dans les coulisses ou un truc comme ça. Là, il n'y a pas de coulisses. Il peut être où alors C'est le seul endroit où il y a du rap. c'est le... Bart qui fait du rap. Bon, bah, je sais pas où est-ce qu'il y a du tout. Je vais faire le prochain. Qui est... Donc, peut-être ça. Je vais le trouver. Je trouve rien. Ah, mais peut-être que c'est... Ah non, mais oui, il y a 4 ans. J'avais dit que j'allais le faire après. Mais c'est mes deux derniers, là. Euh... Euh... Le truc c'est le 400... j'ai aucune idée de ce qu'il est. Je sais juste qu'il est au... au travail, tu vois. Et l'autre con là, je sais même plus comment il s'appelle. Ouais, Saïcho Bob. Euh... Bah je sais juste qu'il est dans la maison, mais je le trouve pas, donc... C'est chiant à mort. Bon, bon, bon, bah, je vais continuer je ce mais... à chercher pour celui mais. Peut-être à l'intérieur du stade, donc je sais pas. Bon. Oh. Je vais convenir peut-être, je suis pas bon. Oh. Ah il est là Ok du coup, il ne me reste plus euh, que euh, l'autre con. Ouais 40 cartes Du coup, il va au travail. C'est ça la description. ouais he's goes to work. Il va au travail. Donc donc donc. Je euh... vais aller à la poste. Non. Hey, je vous jure sur ma je suis allée à la police comme ça de manière complètement random. Vraiment, je me suis dit, bah, vas-y, je vais aller à la police, c'est un travail. Et je le trouve ici. Fin du speedrun, je suis à 56 minutes et on va dire 57. Donc, bah, je peux pas stopper le timer parce que sinon ça va stopper la vidéo. Je ne peux me placer à quelle place À 57 minutes du coup à 56 50. J'étais du coup à 56 50 euh, 5, 5, 5, on va dire 52. Je 52. Ouais, je vais aller hein. <rire> hey oh, que je wake up, je wake up, que okay, je wake up, je vous aimez, Chrissy je je vais couper et je mettrai dans le titre, oh, je suis à combien? Allez. Eh ben, non parce que si je fais plus une vidéo de plus d'une heure, tu vois, euh, je pourrais pas la mettre.